Dis-moi pour qui tu travailles. Dis-moi qui t'a envoyé. Je commence à perdre patience. Qu'est-ce qui se passe, Mais Tu viens de jouer, salut. Quand vous avez joué Ah putain ah les gars. Ah putain les gars. Hey, Maxime, Maxime, ah, il se passe quoi Maxime Respire, respire regarde. C'est quoi le problème Maxime ah, Fais comme moi, fais comme moi. Ah, ah, c'est pas hein. ah, ah, le problème sérieusement ah, ah, le Appelle une ambulance. putain Appelle ah, une ambulance. Putain, tu vas vraiment planter. T'es. Ah mais Ah putain. Tu ah, ah, planté, ah, tain, quel... ah, ah, pas faire attention. Putain. putain. Ah j'ai trop respire, mal. Merde. Fais comme moi, fais comme. moi Je vais appelle ah, une ambulance. Ah putain le con, mais c'est pas possible. Ça va bien se passer, ça va bien. se passer, Ça va bien se passer. Respire, respire, respire. force. Oh putain les gars je peux mourir Respire oh. fort, respire oh, fort S'il vous plaît ah. Ah, moi,